Dites-moi, d'après toi, c'est quoi être heureux? Être heureux, pour moi, c'est avoir la paix du cœur. C'est se lever d'avant chacun ma tête, en santé, quoi. C'est ça, être heureux, ne pas avoir les problèmes, être, avec la, avoir la paix le, avec tout le monde, quoi. Pour moi, c'est ça, être heureux. Être heureux, pour moi, c'est le fait de d'ignorer ses peines, d'ignorer ses douleurs, d'ignorer euh, les douleurs ou bien euh, les mauvais moments qu'on traverse, et de sourire. Moi, pour moi, c'est le sourire qui rend quelqu'un heureux, qui fait croire que oui, ça va, même si ça va mal. C'est quoi être heureux bon, Être heureux, bon, c'est se ce sentir bien, partager sa bonne, sa bonne, humeur avec tout le monde, être, bon, être apprécié de tout le monde, tu vois. Genre, comment dire, être heureux c'est naturel, donc tu es toujours sourire même s'il n'y a pas, même s'il y a des problèmes dans ta vie, tu es toujours content et tout et tout, tu partages tes bons moments avec les gens, les gens qui te parlent, qui sont toujours là pour toi, tu n'es jamais seul, donc c'est un peu ça, tu es éloigné de la solitude, je suis à toi bien entouré, pour moi c'est ta déficience d'être heureux. Et, et toi est-ce que tu es heureuse. Oui, je suis très heureuse. Tu es je suis très heureux. Je suis très heureux, je suis très heureux. Je suis aimé par mes proches, je suis aimé par ma famille, mes parents. Et c'est ça, être heureux. Je n'ai pas de problèmes de cœur, je suis je j'ai personne dans le cœur, quoi. Et, et regardez les internautes, dites aux internautes, est-ce que vous êtes heureux Est-ce que vous, vous êtes heureux Moi, personnellement, je vais vous dire, je suis très, très heureux parce que je ne vois pas les difficultés que je traverse dans ma vie. Je positivise tout, tout pour moi, c'est bon, ça va. Super. Moi aussi je suis très heureux. Ah, tu vois, hein. Et est-ce que toi tu es heureuse? Oui je suis. Regarde les internautes et dis aux internautes que tu es heureuse. Je suis heureuse. Très heureuse. Très heureuse même. Bon, ça se voit. <rire>